Bah, ce matin, j'avais envie de faire du pain, il me fallait de la farine. Donc, euh, on s'est dit pourquoi pas venir au moulin, tout simplement. Et euh, bah, je pense que c'est parti pour la visite. Allez, go Et là, on va s'attaquer à l'ascension de la tour. On aura une vue magnifique, je pense, du haut. C'est parti Ça va être long. Donc là on est sur les toits. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais le tendre encore un peu plus. Vraiment pourri. Moyen d'aller en haut de la tour. L'escalier derrière toi est cassé, donc on s'arrête ici. Et là, par contre, qu il qu'il y a de très très dangereux, attention, même à l'écran. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'ascension qu'on a dû faire, donc euh, les escaliers euh, se rétrécissent plus, plus on monte, et il n'y a pas de rambarde. Il voilà. faut vraiment faire attention. C'est quand même dangereux le c'est là. Euh, là, là, oui. Ouais. Là, euh, <rire> On ne faisait pas les mains en montant. Après c'est bon, les escaliers sont larges. C'est pour monter à peu près à quelle hauteur on est. au grand vent dans ce bâtiment là. J'ai mis la cagoule euh, C'est inondé aussi. Donc, euh, infiltration ou haute pluie. Donc, dans ce bâtiment, il n'y a plus grand chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était Tu as des machines derrière toi. Alors ce que c'était, euh, ça s'appelait euh, les grands moulins de Paris. vraiment un très grand bâtiment euh, rien que pour l'ampleur du bâtiment on a voulu venir c'est vraiment je, je crois que c'est le plus gros qu'on ait fait pour l'instant ça doit faire à peu près 150 mètres de long donc euh, c'est vraiment euh, beau bâtiment voilà euh, même s'il n'y a plus grand chose dedans voilà. donc là on a en dessous des silos donc euh, les silos qui se situent à l'extrémité du bâtiment euh, comme on peut voir c'est là où il récupérait le, la farine par les trappes. Alors il y en a, je ne sais pas du tout combien, il y en a ils sont numérotés. Là j'ai un 52. Euh, voilà. Donc euh, il y a peut-être une centaine là-dedans. Ben voilà, on vient de visiter le moulin, <rire> comme tu as vu. Donc celui-là qu'on a pris est beaucoup beaucoup plus gros. Beau. Euh, visite sympa, juste pour l'architecture, dedans il n'y a plus grand-chose. Beaucoup de béton, beaucoup de bois. C'est tout ce qu'on peut dire Donc pour un bâtiment qui a presque un siècle. Car construit juste après la guerre, la première guerre. Et euh, voilà, que dire de plus, sans rien du tout. Il faisait de la farine. Et la suite, ce sera au prochain épisode. Salut